Bonjour je suis Serge Demoulin, créateur de la SD Trading Academy. Dans cette vidéo je vais vous, vous expliquer comment avec la plateforme Tradovet en français créer une fenêtre market profile, une fenêtre footprint, une fenêtre cardin d'ordre etc. Mais avant ça pour recevoir en priorité mes nouvelles vidéos je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche. A tout de suite Alors pour créer une fenêtre Market Profile comme on a ici devant nous donc vous cliquez ici en haut à droite, vous créez une fenêtre Chart, vous choisissez donc l'actif que vous souhaitez donc moi je choisis le mini SP500, vous sélectionnez. Ici par défaut donc il me donne directement le market profile parce que j'ai choisi donc de sélectionner le plus ici sur cette fenêtre-là mais ce qui compte donc c'est ici donc vous avez sur cette fenêtre-là le choix entre bougies japonaises, les barres, les lignes le Footprint dont je vous parlerai tout de suite et Kenashi sur les bougies japonaises, Renko point figure et alors surtout le TPO qui lui donc est ce qui nous intéresse ici. Donc on a à ce moment-là une fenêtre Market Profile et si vous allez ici dans Configuration, vous cliquez sur ceci, donc vous voyez type de graphe, on est bien en TPO. Vous pouvez changer des paramètres de couleur ici, donc vous voyez. Et vous allez choisir donc les horaires pour les, la présentation donc de, du market profile quand il va commencer donc à s'inscrire. Donc moi j'ai choisi pour le mini SP500 de 8h30 à 21h. Donc vous enregistrez. Et vous voyez donc vous avez votre fenêtre ici et donc le marché commence à inscrire avec la lettre A donc lettre A puis lettre B donc nous avons ici donc à 8h30 les premières inscriptions donc chaque lettre correspond à 30 minutes. Donc ça c'est pour le market profile. Ensuite si vous voulez comme moi configurer donc euh, le carnet d'ordre, le footprint et les bougies japonaises sur une fenêtre c'est très simple. Donc vous allez choisir ici donc vous allez sélectionner ici DOM donc vous voyez on va avoir directement le carnet d'ordre, on choisit l'unité de temps qu'on veut donc toujours la même chose donc je sélectionne et j'ai ici mon carnet d'ordre qui apparaît pour le mini SP 500 si sur la même fenêtre vous voulez mettre euh, par exemple donc le footprint eh bien vous choisissez chart et vous le glissez sur la fenêtre vous voyez comment vous pouvez choisir l'endroit où vous le mettez donc si je le mets ici à droite je choisis le SP 500 et je vais choisir ici donc pour le, pour le footprint donc je vais choisir bit et ask ici voilà. Donc j'ai ici le footprint qui apparaît, je peux le faire l'agrandir ici vous voyez et là je vais voir donc avec le footprint tous les ordres qui sont réellement passés qui ont été passés donc aussi bien à l'achat à la vente. Donc vous avez le nombre de contrats ici par rapport ici aux contrats qui sont proposés à l'achat et à la vente mais tous ne vont pas euh, se réaliser. Donc ceux-ci ce sont ceux qui ont réellement été réalisés. Et si sur la même fenêtre vous voulez rajouter encore donc par exemple les bougies japonaises et eh bien vous faites la même chose. Donc vous cliquez ici, vous choisissez « shaft vous la glissez par exemple ici à droite. On choisit l'unité de temps et là on va prendre cette fois-ci les bougies japonaises donc candlestick ici voilà. Vous pouvez reculer et partager donc votre écran comme vous le souhaitez. Vous voyez ici on a bien les bougies japonaises. Si ensuite vous voulez mettre Ekenashi, vous choisissez Ekenashi, et vos bougies se transforment en bougies Ekenashi. Vous voyez c'est très facile. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt